Salut Facebook, Hello le Figaro, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce Facebook Live en plein hiver avec la neige qui est dehors. Bonjour Mathilde. Salut Sacha, salut tout le monde. On est en, en hiver, ça y est, le froid qui revient, la neige qui tombe les moins 6 degrés. Et là, bah, ce qu'on cherche, oui. c'est se redonner de la force. Voilà, de l'énergie, on fait plein d'énergie parce qu'on n'a pas vraiment la forme en ce moment entre la pluie, la neige, comme tu dis Sacha. Euh, on n'a pas vraiment envie de sortir de chez soi et pourtant il faut bien il faut, il faut aller travailler, il faut et sortir, oui. il faut se motiver. Et pour se donner de la force, il y a des recettes qui sont simples et efficaces. C'est ce qu'on va voir avec toi. Alors, voilà. je vais juste faire une parenthèse. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui viennent de rejoindre euh, ce, euh, ce Facebook Live, ce live, ce direct que Mathilde est en train de partager sur la page Facebook Le Comptoir de la Débrouille. Tout à fait. C'est un moment d'échange que vous pouvez retrouver en direct ou en chronique sur euh, lefigaro.fr. Puisqu'on tourne avec les caméras qui sont ici et les lumières, des chroniques où Mathilde, journaliste au Figaro, nous explique comment euh, bien s'entretenir pendant l'hiver comme le thème d'aujourd'hui, ou comment entretenir son parquet, comment rénover euh, ses chaussures en cuir. Avec de la peau de banane, comment nettoyer ses toilettes avec du bicarbonate de soude, c'est complètement faux. Il faut pas de bicarbonate pas de soude, ça. il faut du vinaigre blanc. J'ai pas retenu la leçon. Euh, Je pas encore retenu la leçon. <rire> Mais en tout cas, c'est des moments de partage où on échange euh, vos bons plans et les nôtres. Donc aujourd'hui, le thème de la journée. Oui. J'arrive pas à partager. C'est très, très simple. Tu fais partager, euh, tu fais partager la publication. D'accord. Okay. Euh, c'est très simple, aujourd'hui euh, nous allons voir des recettes pour se booster, se donner du tonus ça. pendant l'hiver. Voilà, donc nous allons voir trois recettes, euh, trois recettes de grand-mère. Il euh, y en a une qui s'appelle le pipi de dragon Ouh. et qui est une recette de l'enfer. Ouais. Ça donne du tonus, tu vas voir Sacha, tu vas goûter. Ouais, c'est euh, hyper efficace. Est-ce que c'est -ce est un truc qui peut qu fait, ça fait mal quand on va faire pipi Non. C'est le pipi de dragon, ça, ça brûle mais ça nettoie. Ouais, les fois que tu en même temps, <rire> c'est parfait. C'est parce ça, que ça tu mets est... du vinaigre blanc et en plus ça nettoie les toilettes. Euh, non, pipi le, de dragon. Le, le pipi de dragon, donc euh, c'est une super recette. Moi, j'en bois là depuis une semaine et j'ai beaucoup plus de facilité à me réveiller le matin. Ouais. Donc c'est vraiment efficace. Euh, on va voir ensuite. On va voir un macérat huileux de clou de girofle. Ok. Ça te fait peur Non, mais je sais pas à quoi ça sert encore. Tu vas tu nous vas le dire. Voir. Et ensuite, un mélange de miel de thym et d'oignon blanc. Et ça, c'est plutôt contre... ça c'est Parce que le thym, c'est contre le... les rhumes et ça... ça nettoie un petit peu les poumons. Mm -hmm. Et le miel, ça adoucit, donc c'est pour les gens qui ont un rhume. Eh ouais et voilà. Bravo Sacha, je okay, commence à être super euh, <rire> aguerri sur le sujet hein. Bah oui, avec toi maintenant, je commence, Là, à, je commence à connaître Du coup, vous n'hésitez pas, si vous, vous pensez que le pipi de dragon bon, c'est bien, me hein. c'est pas bien Que vous le faites différemment, que euh, la recette vous interpelle ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas Vous le mettez en commentaire alors là, il ne s'affiche pas encore, peut-être que personne n'a ouais. encore commenté. Mais euh, vous le mettez en commentaire, vous échangez avec nous. Et moi, je vais, euh, je vais donner tout ça à Mathilde et Mathilde vous répondra. Donc est là, ça. Mathilde, tu es déjà en train de commencer. Je vais euh, retourner l'écran ouais. si j'arrive. Alors, je suis en train de commencer. J'ai pris un peu d'avance. Ouais. Je voulais éplucher le curcuma qui est un petit peu galère à éplucher. Euh, voilà, donc notre recette de pipi de dragon. Oui. C'est un jus détox qui va vous donner beaucoup d'énergie tous les matins. Si vous le buvez, euh, voilà, euh, ça va être votre routine matinale. Donc le jus, euh, ce jus détox, c'est euh, euh, 5 citrons jaunes non traités bio Donc que comme nous on avons voit là. Ici, ouais. Voilà. Ça va, être, euh, ça va être 50 grammes de curcuma. Donc, Alors, le, curcuma, le curcuma, ça, ça se prend comme du gingembre. Voilà, un, une un petit peu, c'est une racine. C'est un, un aspect un peu bizarre. Et as déjà, je vois que tu as déjà les doigts oranges. Ouais, tu peux me montrer à la caméra. Voilà, oui, c'est ça. Alors, le curcuma, il faut faire très attention parce que ça tâche beaucoup, en fait. Donc euh, Et ça reste, hein, les tâches restent à vie, donc euh, compliqué. <rire> donc, <rire> donc Alors, tu vas voir les doigts oranges... <rire> C'est pas vrai, ça, parce que... la tâche ça, ça s'imprègne quand même, mais euh, il va falloir que vous passiez du dissolvant en fait pour, euh, pour enlever les tâches. Alors on a euh, Christine Waimel qui nous dit déjà hello, qui nous rejoint et qui va suivre euh, salut, salut. ses euh, recettes. Ouais. Alors, euh, donc tu nous Alors as. Alors donné... voilà, j'épluche le curcuma pour le moment. Ouais. J'épluche le curcuma. Alors vous voyez, il a une, un aspect jaune-orangé à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, on va tout. On va tout éplucher et on va verser dans le, dans le mixeur le tout pour faire notre jus. Alors, on a, des, on a des gens qui sont déjà en train de réagir sur le chat euh, par, rapport, euh, au, euh, par rapport au, euh, au tablier qu'on porte. Hein. Ah. Esther qui nous dit, superbe ces petits tabliers, mais justement, c'est les tabliers pour éviter de se tâcher. Le curcuma, comme on disait, s'attache Et c'est vrai que ce, ce beau bon pull floral que tu, que tu nous ouais. portes aujourd'hui, euh, c'est quoi comme matière ça. C'est de la laine. C'est de la laine et eh ben ce serait dommage de l'attacher avec du. Euh, voilà. Avec du curcuma. Mais c'est vrai qu'un si beau tablier aussi, on n'a pas envie de le tacher. Hein. oui, ouais, il y a des petits lapins qui sortent. <rire> Alors, on épluche le curcuma, c'est un peu qu'on épluche le curcuma, c'est un que peu euh, long. C'est euh, des petites, euh, c des, Contrairement au gingembre. Euh, c'est des toutes petites. Euh, c'est des toutes petites racines. racines. Voilà, donc on va l'éplucher. Vous, vous pouvez aussi prendre du curcuma en poudre, hein, bien sûr, mais, mais pour les, poudre, ouais. plus, les moins dynamiques d'entre vous. Et... <rire> <rire> mais Alors, hein. euh, mais euh, ça sera un peu moins efficace au niveau des énergies, de, des, des vitamines, bien sûr. Alors voilà, justement, Christine qui nous posait une première question, qui nous oui. disait peut-on utiliser le curcuma trouvé en poudre Oui, voilà, vous pouvez l'utiliser le le, en poudre. Je, je recommande quand même le curcuma frais, c'est plus... Euh, c'est plus, euh, plus efficace, en fait, tout simplement. Alors Delphine nous dit, fait... tu es trop belle, Mathilde, avec ton tablier. Oh, Delphine <rire> et, euh, et voilà, on est donc... Alors en plein... voilà, maintenant nous sommes passés à, à l'étape du gingembre. Okay. Je rappelle pour la recette qu'il faut 5 citrons non traités, 100 g de gingembre et 50 g de curcuma. Alors pour le gingembre, c'est beaucoup plus facile à éplucher, hein j'ai euh, un membre du comptoir de la Débrouille qui m'a suggéré de d'éplucher, alors il paraît que c'est une, une astuce de grand-mère que je ne connaissais pas, d'éplucher le gingembre avec une cuillère. Mm -hmm. J'étais très très sceptique au début. Bon, je ne le fais pas. Hein, Éplucher que... le gingembre avec une cuillère Oui. Alors, le, quand même la euh... peau, l'écorce du gingembre est quand même assez, euh, assez, épaisse, assez hein. épaisse. Mais je vous montre comme ça, pour la, pour la, un peu pour la blague, mais en fait ça fonctionne. Vous voyez ah oui Et ça permet d'aller dans, dans les recoins parce que c'est toujours compliqué euh, le genre. Exactement. Donc ça voilà. c'est quoi C'est quelqu'un du comptoir de la débrouille qui t'a donné ce truc C'est ça. C'est euh, Stéphanie qui m'a donné cette, euh, cette astuce sur le comptoir de la débrouille. Donc voilà. Et donc justement, hein, c'est ce, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Est, euh, si vous avez envie de faire comme Stéphanie, c'est-à-dire donner votre votre conseil, votre bon plan sur euh, comment, euh, bah, par exemple, voilà. là, si éplucher du gingembre ou faire une recette un peu différemment, vous n'hésitez pas, surtout, vous les échangez. Alors, on est tout le Voilà, c'est dans... ça. Et puis d'ailleurs, la recette du pipi de dragon, hein, c'est pour vous montrer que… Le groupe est un est vraiment un, le, le but du groupe est d'échanger les bons plans me mmh. vient aussi d'un membre du comptoir de la débrouille ouais. qui fête son anniversaire aujourd'hui et ben bah, joyeux anniversaire donc qui donc la salue, c'est Margot Ziegler et ben bah, joyeux anniversaire à Margot Ziegler qui a donné cette recette aujourd'hui qui a inspiré Mathilde pour ensuite transmettre euh, cette énergie euh, positive qu'on ouais. qu va prendre dès le matin c'est ça alors ça doit quand même curcuma gingembre citron ah bah alors ça alors c'est pas je vous, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une partie de plaisir. Ouais. C'est une routine qu'on va adopter. Mais euh, alors pour ceux qui aiment boire du citron le matin, euh, à la limite, c'est un peu pareil. Mais moi, je sais que je, je bois du citron le matin, mais je me force. Et bah, Justement, bon on a, sauter, on a mais... William et Isabelle qui nous disent, moi, je fais des infusions de citron le matin. Donc, une infusion de citron, c'est pareil. C'est très bon. On, on essaie de prendre de préférence un citron bio non traité. On le coupe en deux si vous avez... Euh, euh, comment ça s'appelle pour, euh, pour récupérer le jus de citron un... un chinois Ah non, non, un presse-agrume. Un, <rire> un presse agrumes, -agrume, <rire> voilà. Après, c'est simple, c'est une presse pour des agrumes. Vous prenez un presse agrumes vous voilà. appuyez bien, vous, donc vous récupérez le jus de votre citron, vous le faites couler avec un petit peu d'eau chaude de préférence. Dès le matin, ça ouais. arrache aussi, mais ça, ça, ça nettoie. Et en plus, le citron est un alcanisant, donc il permet de réduire le taux d'acidité, contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est acide en bouche, en fait c'est alcalisant. c'est-à-dire que ça réduit le taux d'acidité dans l'estomac et dans le corps Donc c'est un bienfait à prendre tous les jours Et j'ai entendu dire que c'était moins acide que la salive Ça je ne savais pas Donc de toute façon, oui, effectivement ce n'est pas Oui, mais c'est étrange parce que c'est un goût acide, alors c'est totalement l'inverse Donc on a coupé le curcuma, on revient à notre recette Voilà, on a coupé nos 50 grammes de curcuma, on a coupé nos 100 grammes de gingembre et maintenant, nous allons passer au, euh, au citron. Au citron. Allons-y. Alors, on passe Alors. au citron. On a déjà quelqu'un qui nous dit, c'est Sylvie Loney qui nous dit, « Mettez du yuzu, la main de Bouddha, c'est le meilleur. » Ah, d'accord. Le yuzu, c'est un, un agrume, est un ouais. agrume japonais c'est est, qui, est, qui, est, qui est un citron. Hein. C'est un citron japonais euh, qui doit avoir euh, des propriétés euh, différentes Différente. ou en tout cas, peut-être un, un goût légèrement différent. Est-ce que c'est plus sucré, du coup, peut-être Je sais pas, mais je, je, ça, ça, ça, ça a la même tête qu'un citron, un citron yuzu, mais… Euh, Okay. Le goût, exactement, je ne saurais dire. Alors, euh, alors pour ceux, il y, y en a certains qui vont me dire, oui, mais alors là, tous les matins, faire ça, c'est compliqué. Ouais. On ne va pas faire une boisson comme ça tous les matins. On va arriver en retard au travail. Ouais. Alors, bonne nouvelle, là, je suis en train de faire une recette qui va pouvoir se conserver 10 jours au, wow. au, au frais, en fait, au réfrigérateur. Ce qui, au final, est beaucoup plus que les jus de fruits qu'on peut parfois trouver en, en grande distribution. Puisque certains jus de fruits, ils, ils nous disent, au bout de 3 jours euh, d'ouverture, euh, il, faut les, il faut les consommer sous trois jours après... Voilà, c'est ça. Non, là, là, c'est... Oula. Tu t'en de perds de... des morceaux de curcuma. <rire> donc, euh, ouais dix jours au, au réfrigérateur, c'est le maximum, hein, bien entendu. Ah, bon, je suis en train de faire toute la recette <rire> pas, hein. <rire> sur le sol. Euh, voilà, donc nous avons épluché notre gingembre, notre curcuma. Le curcuma hein, se présente comme ça, en fait. Euh, ouais, frais. on dirait des petits, des petits verres, hein. c'est du gingembre en petit. C'est un, petits, un ouais. petit peu, ouais on dirait des esticots. Des ouais. Un peu. <rire> Et Donc on, a, on les ça, a épluchés. Je rappelle que le curcuma tâche beaucoup. Donc ça fait, ça fait, ça fait déjà un peu de... Fait, on a un peu de contenu déjà. là. Hein. Voilà, on a un petit peu de contenu. Nous avons la 100 g de gingembre et 50 g de curcuma. On prépare le mixeur. Alors il y a William Isabelle qui nous re renvoie un autre message après. Oui. Euh, qui nous disait donc de boire du citron le matin. Ils nous disent le citron baisse le pH du corps et devient alcalin, ce qui réduit les risques de cancer. Voilà, c'est ce que tu disais Sacha, justement. Alors, Alors nous versons le tout dans le mixeur. Ah là tu verses tout dans le mixeur et à côté également. Ah Tu nous as perdu des petits morceaux de, de curcuma. Hop, c'est bon, on les a récupérés. Ok, euh, ensuite. Ensuite, je vais presser le, les citrons. Donc, je vais presser 5 citrons. Alors, pourquoi le... pourquoi le citron, pourquoi le gingembre, pourquoi le curcuma ensemble, en fait mmh. Le citron, c'est un super... Euh, il contient de la vitamine C et des antioxydants. Ouais. Donc, ça permet de stimuler le système immunitaire. Oui. Bon, ce que je... le, le plus simple, hein, c'est de faire comme ça. Avec une fourchette, ça marche mieux qu'une cuillère, peut-être. Tu hein crois Bah oui, moi j'ai toujours fait avec une fourchette depuis que j'étais petit. Bon, bah Alors c'est ce que j'adore dans les dans les euh, dans les chroniques de Mathilde, ou en tout cas dans dans ses Facebook lives, Ouh là là, j'ai peur on se de retrouve... ce que non, tu mais veux dire. Quand on se retrouve <rire> ici, d'ailleurs on a un super plan sur, sur la neige dehors. Ouais. Euh, quand on se retrouve ici euh, chez Mathilde pour faire des Facebook Live ou des chroniques, ce qui est bien, c'est qu'elle est tout le temps en, en très... panique. Non, très, ouais, mais très spontané très spontané ouais, des... tu, tu nous fais des tu nous fais des, des fois des petites apparitions, des petites choses. Et c'est ça, ça me fait toujours rire. Voilà, voilà. Et c'est pour ça, c'est agréable d'être de, de, avec toi que tu nous donnes tous tes bons plans. Alors on a on a quelqu'un qui nous dit, tu vois justement que tes recettes sont toujours superbes. C'est Sophie qui nous dit toujours superbe. Et puis pour Merci, rebondir, Sophie. pour rebondir sur le citron, c'était euh, Michel qui nous dit le citron activateur de métabolisme m'a aidé à perdre réellement du poids dans la phase euh, dans la phase de réapprendre à manger. Ah. Et on a euh, on a Sophie qui nous dit bah oui euh, Mathilde utilise une fourchette. Voilà, donc je ne suis pas le seul à penser que. Sacha faut, <rire> il faut une, une fourchette pour le citron. Lily Joseph qui nous dit qu'est-ce qu'on a mis au début. Donc si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle que ce Facebook Live, ce live voilà, en tout cas. Je suis en train de vous faire la, de vous donner la recette du pipi de dragon, qui est une boisson énergisante à prendre tous les matins, que vous pouvez conserver au frais pendant 10 jours. Et que vous versez, en fait, vous versez le, dans le fond de votre verre euh, un petit peu de ce jus tous les matins. Vous le mélangez à de l'eau chaude. Ah, et là, ah, donc c'est comme donne un sirop. C'est comme oh, un sirop. Il faut, il faut un, mettre une dose un plus de l'eau plus de chaude. Alors, ça. la question, Mathilde, je me permets de te couper. La question, c'était qu'est-ce qu'on a mis au début Au début, c'est ce qui est dans le mixeur c'est euh, du curcuma voilà. et du gingembre. Et on ça. a environ double dose de gingembre par rapport au curcuma. Exactement. Nous avons 5 citrons ouais. non ah, traités. 5 citrons, citrons oui, ça va être long. <rire> <rire> 5 citrons non traités. Euh... Et prends une fourchette, Mathilde, t'entends avec ta cuillère Pardon, 5 citrons non traités, euh, 100 g de curcu de gingembre et 50 g de curcuma. Alors, on... Le tout frais qu'on doit éplucher avant. Donc, pour... pour, pour, pour C'est Lily. Pour Lily qui nous demandait euh, quelle était la recette. On vient de lui donner la recette. Voilà. Et donc, ça s'inscrit aujourd'hui dans, dans, un, dans un live où on donne des bons plans. Euh, pour se remettre euh, en forme. Donc est-ce que tu peux nous dire en même temps que tu coupes le citron Parce que y a, on, on a dit on met 5 voilà. citrons, donc ça prend un peu de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer quels vont être euh, <rire> où bien. tu vas pas y arriver euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh. Les non, mais quelle, quelle, quelles autres techniques on va avoir aujourd'hui Tu veux que je m'en occupe du citron oui. Tu veux on échange le rôle de minutes Non, non, non, mais non, ça va aller. Euh, alors, non, d'abord, j'aimerais vous parler quand même des vertus du citron, enfin, ouais. du citron, des ingrédients. Donc, on a dit que le citron avait de la vitamine C et des antioxydants, ouais. ce qui stimule le système immunitaire. Ouais. Mais on n'a pas encore parlé du curcuma et du gingembre. Le gingembre est un super anti-inflammatoire ouais. euh, et un, un très bon anal analgésique naturel. Et on va avoir le curcuma qui va être anti-inflammatoire aussi. Va être bon pour la peau, bon pour les os, il facilite la digestion donc, euh, donc c'est un c'est alors juste quelque chose par rapport à la digestion. Ça paraît un peu contradictoire. Je coupe en même temps, mais le curcuma est contre-indiqué si vous avez des problèmes, euh, des problèmes de colon, fourchette, fourchette, fourchette. des problèmes de colon. Voilà, okay. si vous avez des problèmes, euh, voilà, de gastrique ou euh, intestinaux, ou intestinaux. Alors, Pas la maladie de Crohn ou vous ne pouvez pas prendre de curcuma. Alors, il euh, y a des gens qui nous disent euh, qu'ils qu n'arrivent pas à trouver du curcuma euh, donc sous cette forme donc du curcuma euh, frais euh, en province. Ils disent, est-ce qu'on peut mettre du curcuma en poudre Oui. Donc, tu nous le disais, mais c'est ce juste les, les propriétés elles sont un petit peu, un peu euh, moins... moins efficace. Un peu moins efficaces, mais, mais c'est toujours mieux que rien. Hein. Mmh. Alors, on a plusieurs plusieurs choses qui, qui viennent là, les commentaires, ils sont en train de en train de filer à une vitesse phénoménale. Euh, Mathilde, Alors, oui. pendant que tu coupes tes citrons, je réponds en même temps aux gens. Il y a euh, Sophie qui, qui, depuis tout à l'heure, commente, nous demande si tu pourras remettre la recette sur Bien Facebook. Sûr. Donc, elle sera disponible euh, sur le comptoir de La Débrouille, c'est un groupe Facebook, vous tapez le comptoir de La Débrouille, vous demandez à le rejoindre et ensuite Mathilde vous acceptera, vous pouvez avec échanger, -vous. donner des, des recettes. Ensuite, le, le live sera republié avec... Toutes les informations. Euh, William et Isabelle nous ont renvoyé un autre message euh, par rapport au fait que tu, euh, tu peux récupérer les citrons une fois que tu les as coupés et vidés, par exemple pour étaler euh, le reste du citron sur la main. Bah justement, j'étais en train de vous dire, enfin j'ai failli vous dire euh, là à l'instant qu'en même temps ça me faisait un super soin pour les mains parce que je m'en mets partout, donc ça c'est un super hydratant en fait. Et je n'arrive même plus à cadrer quand on parle, tu vois, je, je parle dans tous les sens. Donc, euh, donc, vous récupérez les citrons, donc en plus, ça fait... Et après, on peut les mettre dehors dans 1, ton 2, super bac 3. à, à lombriques. Exactement, oui, j'ai un lombricomposteur. Un lombricomposteur que <rire> vous voyez juste Alors ici. Alors non, justement, en fait, non, je, je te dis des bêtises parce qu'on ne peut pas mettre des agrumes dans un Ah zones, bon On ne met pas... De... Ah, ok. Non, les verres Voilà, un lombricomposteur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un composteur où on met les déchets organiques et qui sont, euh, qui sont traités par les vers, ce qui crée euh, du terreau. Oui, il me lasse un peu. Euh, un et jus. Voilà, ouf, un jus, et oui, du terreau et du thé de verre. Ce qu'on appelle du thé de verre, c'est une sorte de jus hyper fertilisant pour les plantes. Oh. Alors, tac, tac, tac, Michel-Jacques nous dit « mettez quelques graines de cumin noir, ça donne très bon goût et très bon pour les intestins également » aide aussi à la digestion. Alors pour l'instant c'est vrai qu'en tout cas gingembre citron on reste euh, globalement sur le même euh, sur le même ton enfin euh, gustatif oui. ça, ça passe. Avec le curcuma j'ai jamais goûté. Si on commence à ça mettre va du, euh, du cumin ça euh, bah, ça va y pisser ça, va y ça arrache ouais ça arrache. Ouais bah je vous répète hein, je vous répète ça c'est pas une partie de plaisir quand même ce ça, ça peut rentrer dans une routine bien-être détox le matin que vous ferez avec plaisir, mais parce que ça vous fait du bien et que, et que ça vous fait plaisir de vous faire du bien. Mais tu sais qu'au moment où tu le bois, ce... ouais, ça arrache quoi. Ça, arrache. ça nettoie. Alors, tu le sens un, que ça nettoie. 3, 4. <rire> Allez, le dernier. J'ai bientôt fini. Et on va pouvoir goûter ce pipi de dragon. Alors Cathy qui nous dit super cette recette, surtout qu'on peut la garder au frigo. C'est ce qu'on disait avec tout ce que, bah, tout ce bazar. Hein. Désolé Mathilde. Tout ce que tu prends comme place là, ce, ce midi pour préparer euh, ta recette. Eh ben, on peut euh, la garder pendant 10 jours, on l'a dit, 10, jours au, 10 jours au frigo. Donc, pas besoin de la, de la répéter tous les matins. En plus, c'est impossible de trouver une demi-heure pour faire <rire> ça tous les matins. C'est ça. Donc, vous en versez un petit peu dans, dans un verre, vous rajoutez de l'eau chaude mm -hmm. et vous buvez ça tous les matins. Alors William et Isabelle qui sont encore aujourd'hui très, très actifs sur le commentaire, encore avec le citron, et qui nous disent qu'une fois qu'on a étalé ce citron sur nos mains, donc de cette manière, hein, simple, une fois qu'on a étalé le citron sur nos mains, on peut le mettre au frigo. Ah oui, bien et sûr. Et apparemment, le, le reste d'un citron au frigo, eh ben, ça permet d'enlever les odeurs. Et j'ai fait aussi une, une chronique sur euh, comment euh, laver sa, sa baignoire. Ah non, c'était à l'occasion d'un live. Mmh. Comment nettoyer sa baignoire avec du citron et du sel. Et, et donc, euh, qu'on peut retrouver sur lefigaro.fr. Qu'on peut retrouver en replay sur figaro.fr. Donc, il suffit de taper euh, euh, nettoyer. nettoyer sa maison avec des produits naturels. Voilà. Et donc, encore une autre, une autre source d'utilisation du citron. On n'en finit pas avec le citron à la maison. Oh, voilà. On est bien bah... met... <rire> <y avoue> <rire> Ok, tu mains. peux te lécher les doigts, top, top, top, top. récupère un maximum de Hop. notre mixture, notre sirop entre guillemets, hein, parce qu'on va le couper à l'eau. Voilà, mais sans sucre, hein. Sans sucre, oui, non mais je veux dire euh, notre sirop, notre... Euh, je sais pas ah, quel est le terme suis... exact. Je euh... suis soulagée d'avoir terminé, donc vous voyez, hein, ça, prend, ça prend 20 minutes, ouais. mais vous êtes tranquille après pour 10 jours. Ok, let's go C'est parti Brrr. Et il n'est pas branché le mixeur Mathilde. Ah. <rires> voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est réaction spontanée. Go go go oh. Et donc là, qu'est ce qu'on qu qu attend exactement comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme texture Est-ce qu'il faut quelque chose de, de très très mixé, très liquide Alors, je vais vous montrer quelque chose. On peut le filtrer éventuellement après. On va le filtrer. On va le filtrer, ça sera beaucoup plus agréable parce que la semaine dernière, j'ai fait cette recette, mais en mettant les citrons entiers ah, dedans. Enfin, ben justement, dedans. William Isabelle nous disait on, on peut mettre un... le zeste. Euh, non. Non, parce que ça, ça, ça rend beaucoup plus amer. Je préfère en fait garder le zeste ouais. pour. Je vous ai sorti ça justement pour. Ouh ouais. Ouais, c'est pas Je garde les zestes que je mets au frigo. Ouais, et et en tu fait, les, mets du... les mets dans du je les mets dans du vinaigre blanc carrément. Et donc comme ça, quand tu nettoies ton ta maison, ça, ça sent le ça sent le citron. Est-ce est que ça marche ça. En tout cas, le ça vinaigre. Ça sent moins fort. Bah déjà, c'est jaune quoi. Non non. Il s'est teinté. Non. non, c est, c est... non. Il s'est teinté. Ah ouais bah oui, le vinaigre blanc c'est pas aussi. Et sans, sans moi ça, Sacha, ça, ça, ça, ça, ça, oh, c'est compliqué. Ça, ça, bien, sent, ça Non mais ça, ça sent ça sent déjà beaucoup moins que le vinaigre blanc de base. C'est ça, ça fait moins mal au nez. En fait, aujourd'hui, il fallait faire une émission que sur le citron. Le citron, ce grand ami de la maison. <rire> ouais, on pourrait faire ça. Euh... Donc, voilà, là, c'est beaucoup plus liquide. La dernière fois, j'avais mis les citrons entiers. Et je vais vous montrer, ça fait une sorte de pâte. Enfin, montre pas le... Le frigo. J'ai mis frigo. un citron dedans tout à l'heure, on l'a déjà vu. Ah, bon. On a ça. vu les boîtes de pizza aussi qui sont au sol. Non Non, je rigole, il n'y a pas de boîte de pizza au sol. Mais non, tout est... Euh... <rire> Alors voilà, oh, en fait... C'est quoi Ça, c'est le, justement le jus que j'ai fait la dernière fois. Ouais j'avais mis les citrons entiers. Et c'est pour ça que ça fait cette texture de, de soupe un peu. De soupe ah, pas du, ça ne sort pas du congèle Non, ça ne sort non, pas que que ça, du congèle. Tu mets ça dans une boîte de glace euh... Alors, soit vous, préférez, soit vous préférez un jus, soit vous préférez euh, ça en ayant en en mis les citrons entiers. Et en fait, il suffit tous les matins de prendre votre cuillère. Mais moi, je préfère goûter moi, moi, je préfère goûter l'autre quand même. Oui, je comprends. <rire> Je alors comprends. tout dépend de ce que vous voulez. Euh, alors on a Sophie qui nous dit ça marche mieux quand c'est branché. <rire> en effet, en, en effet. Donc là on a, notre, on a notre préparation et on va la mixer, enfin, la mixer, la, la filtrer peut-être. C'est fait. Alors on va la filtrer. La filtrer un chinois. Voilà on a un chinois. Je vais prendre un récipient, euh, une bouteille qui est là. Oh ça sent, euh, ça, ça sent fort là. Ah ben ça Sacha c'est puissant comme jus. Hein. Ça, sent, ça sent fort. Je suis en train de marcher, je suis curcuma. Ah zut. Et voilà. On tu a vois, perdu un élément. On a perdu des morceaux de curcuma. Mince. Donc voilà, là on va filtrer. Et j'en ai taché mes doigts, ça y est. Je sais pas où m'essuyer. Je pas y tacher ce tablier. Ça, ça risque d'être un peu long. Non, regarde, regarde ce qu'on va faire. Merci Hop. Sacha. Voilà, donc nous avons fait... Alors cette meulasse, qu'est-ce qu'on va en faire Parce que là, on en garde comme, j'ai l'impression qu'on va avoir quand même une, un, un... Ouais, on, on va la refiltrer. Hein, en fait, Après, ça. on la refiltre derrière. On la refiltrera. Mais on, on, bon, voilà. Bon, déjà, c'est pour que tu goûtes. C'est pour que tu goûtes ça. Donc, voilà. Là, on a l'équivalent de ce qu'on veut prendre le matin. Ouais, c'est un, un shot, quoi. Un oui, c'est ça. C'est un, voilà. un shot de pipi de dragon. <rire> ça, tu peux le mettre. Bon, je, je mets ça là. C'est pas grave. Tac. Voilà. Tac. Donc, donc là, on a l'équivalent d'une dose de pipi de dragon. Voilà, donc c'est ça fait vraiment, c'est l'extrait, c'est le pur. C'est comme tout à l'heure, tu as, as utilisé un terme, tu as dit recette magique. Ah oui, potion magique, potion magique, potion magique. magique. C'est bah, une potion magique, vous euh, allez voir. Là, c'est exactement ça, c'est une potion magique quoi. On a un, un extrait qui. Voilà, donc bon, là, c'est juste un exemple, hein. on filtrera le reste euh, ensuite, mais pour vous montrer, euh, vous prenez l'équivalent d'un fond de verre tous les matins. Donc, ça, c'est bien. Vous prenez un peu d'eau chaude, vous versez un peu d'eau chaude dessus. Voilà. Et et ensuite, si si, si tu essayes de voir, si <rire> tu de regarder ce que ça <rire> rend à l'image, mais si tu tombes pour regarder le téléphone, ta main, elle est plus devant le, le téléphone. Et okay. ensuite, vous, vous pouvez boire ça tous les matins. Alors, je rappelle, c'est 5 citrons, 100 g de gingembre et 50 g de curcuma. Vous mixez le tout, vous épluchez, vous mixez le tout et vous le laissez au frigo pendant 10 jours. Voilà. Okay. Et vous le buvez tous les matins. Sacha Yes T'essayes Carrément. Les bons tests de Mathilde. Oui. Non, mais en vrai, ça me, ça me, je suis, suis motivée pour bon, ça, ça. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas testé mmh. mes recettes. Bah, c'est très bon. C'est très bon. Ça a le goût de gingembre. Ça n'a pas non plus l'acidité du citron qui arrache parce que tu l'as coupé à l'eau. Mmh. Et donc. Euh... Effectivement, c'est moins acide. Par contre, le, le curcuma. Le curcuma, j'ai du mal à le. À le. À à sentir quel goût ça a exactement dedans. Il est moins fort que il le gingembre, donc euh, présent, le ouais. gingembre l'emporte vraiment sur le curcuma. Mmh. Donc, tu es prêt à mais... boire ça tous les matins Carrément, mais je voudrais bien goûter pur. Euh, Allons-y. Je vais goûter pur, ce que ça donne. Ça peut pas se boire pur, c'est trop puissant euh, Ça peut se... Bon, bah, Je pense pas qu'il y ait de contre-indication euh, pour se boire pur, mais. Tu vas voir que c'est quand même quelque chose. Ou peut-être que tu l'as trop allongé en dos. Je pensais que ça piquerait plus, tu vois. Ah ouais Ouais. Euh, bah, non, c ça pas là, c'est que... assez agréable à boire, quand même. Je... D'accord. Ouais. C'est assez contre, agréable à boire. Par je, je, je, je, je le fais parce que c'est vraiment efficace. Toi, tu trouves que ça arrache Moi, je trouve que ça arrache un peu, ouais. Ah ouais Après, c'est vrai que celui qui, qui, euh, qui est épais en purée avec euh, tout le citron, peut-être que lui, il a dû arracher... Oui, euh, euh... Ouais. Juste et un en fait, comme ça. Le, le fait de ne pas garder le, le, le zeste du citron rend moins amer. Mm. Parce que du coup, il y, euh, y a moins d'amertume. Alors, William et Isabelle qui nous disent euh, ne pas utiliser l'eau chaude du robinet. Monsieur... Non. Euh... Ça passe. Alors Alors, à la pure. Compliqué. Et pure, c'est un peu plus compliqué. Okay. <rire> c'est un peu bon. plus fort en tout cas c'est une recette très efficace pour avoir la pêche pour l'hiver hein, et c'est le thème de la journée avoir la pêche pour l'hiver on vous a redonné plusieurs fois la recette ils vont la retrouver sur euh, sur Facebook sur ce live qu'on va on va le réécrire en commentaire quand on aura terminé j'ai du mal à parler sans en train de continuer à me brûler mais le thème aujourd'hui donc se donner de la force et du tonus pendant l'hiver ce n'est pas terminé puisqu'aujourd'hui on voit trois recettes donc on vient de terminer la première recette qui était gingembre, curcuma, citron euh, et un peu d'eau chaude à boire tous les matins, c'est le pipi de dragon. Et là, on va passer On va passer au macéra huileux de clou de girofle. C'est parti, et ça va nous servir à quoi ce macéra huileux Alors, de le de de macéra huileux de clou de girofle, en fait, le clou de girofle est, un, est, un, est une épice qu'on peut, euh, qu peut se retrouver chez le phar pharmacien ou en grande surface ou dans les magasins bio. Et euh, c'est un super analgésique. Très bon pour le système immunitaire. Et, euh, et voilà. donc Ce qu'on va faire, c'est un macérat huileux. Donc, on va mettre de l'huile d'olive, bio bien sûr, qu'on va mélanger au clou de girofle. Mmh. On laissera reposer pendant 6 à 9 jours. Et dans ces cas-là, on pourra s'en servir en se massant. Donc, on peut se masser le plexus solaire mmh. si on a les, euh, les poumons un peu euh, encombrés. Alors, je rappelle, bien sûr, je, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais tout ce qu'on fait, c'est euh, renforcer ses, son système immunitaire, mais ça ne... Remplace pas euh, une visite médicale. Euh, voilà, c'est juste non, un complément pour booster. Voilà, c'est pas quand on est malade, c'est pour s'entretenir en bonne santé. Voilà, c'est pour, euh, c'est, de la prévention, <coughs> mais ça ne, ça ne remplacera certainement pas un médecin. Quand on a euh, une vie saine et équilibrée et qu'on pratique une activité physique régulière, oui. c'est comme les petites bannières dans les pubs. Tout à fait. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble le macéra huileux de clou de girofle. J'en ai fait un. Euh, genre, oula, c'est, voilà. Ouais. Donc, c'est des clous de girofle, tout simplement, qu'on met, qu qu met dans l'huile. Dans quel type d'huile, alors Alors, vous pouvez utiliser tout type d'huile, pourvu qu'elle soit bio Moi, j'ai utilisé de l'huile d'olive. Alors, l'huile ne va pas avoir de, de propriété euh, particulière, c'est vraiment le clou de girofle en lui-même. C'est ça. Euh... ça. En fait, vous pouvez vraiment choisir l'huile que vous voulez, suivant les propriétés, parce que toutes les huiles ont des propriétés différentes. Mais euh, moi, j'ai utilisé l'huile d'olive, c'est la plus simple à trouver. Et puis, comme c'est pour le corps et pas pour le visage, c'est c'est pas très grave qu'elle soit très parce qu'elle est très grasse cette huile. Si vous voulez une huile un peu moins grasse, vous pouvez utiliser l'huile d'abricot ou l'huile de jojoba. Euh, si vous voulez une huile un peu plus hydratante, ça va être de l'huile d'amande douce. Vous vous choisissez. Moi, je préfère mmh. l'huile d'olive, déjà ça sent bon et en plus euh, on en trouve facilement. Donc, Alors Delphine nous dit c'est aussi antidouleur. Tout à fait. Alors j'y viens, merci Sophie. Ce que vous pouvez faire avec cette huile, c'est euh, l'huile de donc le, le macérat huileux de clou de girofle, c'est vous massez par exemple les gencives si vous avez des problèmes de dents, euh, ça va anesthésier en fait euh, votre mal de dents. C'est exactement les... ce que nous dit William et Isabelle à l'instant. Le coup de girofle, c'est bon contre les rages de dents. Les, que les, gens, se les gens sont derrière leur ordinateur. Dès que tu dis quelque chose, bah, ils il vérifient, tout, <rire> tous bien fait. Et bien ça c'est génial. Ça c'est top, c'est ce qu'on veut justement. Et pour rebondir sur ce qu'on disait avec le médecin Michel Jacques, qui nous dit ça ne remplace pas le médecin. Point d'exclamation, exclamation, exclamation, exclamation. Exactement, c'est bon de le rappeler, de le répéter, parce que euh, ce n'est et... pas évident forcément pour tout le Monde. Et il rajoute justement, c'est vrai, mais en consommant ces choses saines, eh bien, on ne tombe pas malade, tout simplement, et c'est mieux que la chimie. Disons que ça éloigne, ça éloigne le médecin. C'est ouais. quoi l'expression Je connais pas. Éloigne le médecin, je ne sais plus. Je sais pas. Bon, Alors, -être continuons. Être... Alors, macérale Alors. de clous de girofle, il n'y a rien de plus simple. On prend un petit pot, pour Alors, moi, je récupère quoi. tous les bocaux, en fait, que, euh, bien sûr, je, je stérilise, hein, avant de, de m'en servir. Voilà, donc, je vais prendre... Alors, je ne sais pas si c'est une critique. Girof. Je ne sais pas si c'est une critique. Il un qui vient de dire, la personne qui filme n'est-il pas le fils de Nagui Je ne sais pas comment le prendre. mais euh, Non, je ne sais pas. <rire> pourquoi mais, mais pourquoi pas Alors, Delphine Cluny dit, c'est aussi préventif. Et William et Isabelle qui nous disent, ce sont les remèdes de nos grands-mères. Voilà. Alors, le, le clou de girofle, il faut savoir, c'est un ingrédient qui est souvent dans les... Euh... Je vais vous montrer. Voilà. Qui apparaît souvent dans les euh, dentifrices et les... Euh... Et les. Les, euh, les. Et les quoi Les, les, les, les, les crèmes contre les douleurs Non, produits pour les dents, les. Euh, les ah, dents. je sais pas, en tout cas. On, on, alors, si, si tu as paumé non, ce que tu voulais ça, dire. J'ai un petit peu paumé. Si ouais. tu as perdu ce que tu voulais dire, en tout cas, on a euh, la phrase que tu cherchais tout à l'heure c'est une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Exactement. Et en anglais, Nicolas nous l'a même fait en anglais c'est One apple a day keeps the doctor away. Merci <rire> Alors, on prend, euh, vous voyez, c'est un petit pot, hein, parce que je ne vais pas avoir une, une utilisation euh, intensive. intensive de ce produit-là. Ça va être ponctuellement. Ponctuellement, je vais me faire une cure, en fait, pendant 10 jours, de euh, macéra huileux de clous de girofle que je vais mettre là. Sur la en fait, gorge. Sur la gorge, si j'ai mal à la gorge. Que je vais mettre sur le plexus solaire, je vais masser, en fait, avec. Ouais. Si euh, mes bronches sont un peu encombrées, si je tousse, etc. Ouais. Et si j'ai mal aux dents, je vais me masser là, en fait. Les gens et, et me masser à l'intérieur, soit soit là, soit à l'intérieur, ouais. c'est les gencives pour et éloigner vrai, tout, la on, douleur. On, justement, il y a plusieurs personnes qui nous disent bain de bouche. Alors euh, Janine, une bain de bouche, Delphine, bain de bouche. Merci, vous... c'était le c'était justement le mot que je cherchais. Et pour continuer et pour continuer sur euh, les euh, Keep a Doctor Away, on l'a encore dans une autre langue. Cette fois, c'est de l'espagnol. Una manzana, manzana Wow. Donc, voilà. Bon. Et c'était euh, bon. Lorenzo qui nous dit maintenant Great minds think like les grands esprits se rencontrent. Ça, en, même oui. temps, en même temps, on fait un cours multilangue, <rire> <rire> c'est échanger les bons plans du monde entier. Alors, l'huile voilà, d'olive bio. notre macérat huileux euh, de clous de girofle, il faut bien sûr mettre de l'huile d'olive bio. On met euh, l'équivalent d'une quinzaine de clous de girofle dans l'huile mm -hmm. hein, et on verse l'huile par-dessus. Moi, j'ai choisi l'huile d'olive. Vous pouvez choisir l'huile que vous voulez pourvu qu'elle soit bio. Euh, l'huile d'olive euh, me convient très bien parce que c'est une, euh, une huile qui est bien pour le corps. Je sais qu'elle est assez grasse, donc, euh, donc euh, ça hydrate bien. Vous pouvez utiliser une huile un peu plus sèche comme l'huile de jojoba euh, ou l'huile d'abricot. C'est à votre guise. Et voilà, nous avons fini. Donc vous voyez, c'est tout simple. Le, le macérat huile de clou de girofle qu'on va fermer. Voilà. Et qu'on va laisser macérer pendant 6 à 9 jours et ensuite qu'on peut garder qu'on peut garder indéfiniment c'est de l'huile c'est de l'huile ça, ça ça se conserve alors ce que vous pouvez faire soit vous filtrez pour ben. garder que l'huile soit vous gardez les clous de girofle à l'intérieur ça se conserve aussi Donc et... c'est comme vous voulez eric nous rajoute et en plus il est aphrodisiaque le clou de girofle ah oui c'est vrai j'avais entendu ça bah, tout vrai. comme tout comme le gingembre qu'on a qu'on a eu qu'on ouais. a eu dans ah bah la dans la recette. Beaucoup de trucs aphrodisiaques. Alors Louise nous dit bonjour du Mexique Nicolas qui nous donne un lien pour euh, d'autres cours de cuisine. Alors nous c'est pas exactement ah. des cours de cuisine hein, c'est des c'est des bons oui. plans c'est pas tout à fait pareil. William et Isabelle qui répondent euh, à cette phrase ah, voilà. de, que où on disait que j'étais peut-être le fils de Nagui parce que Nagui est un fils qui s'appelle Sacha. Je récupère ah. je récupère hein, toutes les questions en même temps qui sont tombées et qu'on n'a pas eu le temps de de traiter. Euh, je, durant. Mon salon. <rire> <rire> euh, je récupère toutes ces questions Et Michel-Jacques qui nous a dit Faites une soupe de légumes, mettez des clous de girofle ail et marjolaine cocktail de santé avant d'aller dormir, oh oui. ça, peut, ça peut valoir euh, le coup. Et, euh, et voilà, et on revient sur le coup de girofle, ouais. c'est un anti-inflammatoire antiseptique puissant, il a un très bon anesthésiant et permet de désinfecter les plaies par son pouvoir antiseptique, donc pas besoin d'aller mettre de la bétadine ou des produits qu'on va aller acheter ou des produits iodés pour, euh, pour cicatriser, on fait ça Tout à fait. depuis chez nous. Avec, euh, avec, avec les, les moyens produits. du bord. Euh, Cathy qui nous dit à la cool la neige. Et Mathilde Henrich qui nous dit n'oubliez pas les JO. Les JO, on les fait depuis chez nous. Voilà, nous on voilà, travaille les JO dans de le la salon. Débrouille. Voilà, les JO de la débrouille dans le salon. Donc, macéré voilà. du Donc, moi j'en ai fait un à l'avance. Mmh. Ça fait 6 à an... Là Oui, non, mais moi je vais m'adapter à, à... à 9 jours. 6 à 9 jours. Enfin, 6 jours qu'il a macéré. Ouais. Je propose que tu. Euh... Oh non, que je m'en mette encore. Je vais en ça Non. Mais où Bah. <rire> tu veux. Non, mais si je le mets sur ma gorge, tu Sur ta je... gorge, non, tu ne ouais, veux non. pas salir ta chemise. Ouais, bah, non, je viens ouais, okay. de l'huile bon. sur, euh, sur des vêtements. C'est le soir, il faut l'appliquer le soir, avant d'aller dormir sur un t-shirt pyjama, quoi. Ok, non, mais tu joues pas le jeu. Non, mais tu insinues que ce magnifique tablier que tu, que tu, as, que tu as acheté pour. Euh, c'est chronique, les euh, bons plans, euh, tu insinues que ce tablier, je peux le tâcher, c'est quand même assez dommage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on, on coupe du curcuma, on a des super beaux tabliers, on espère qu'on va pas les tâcher, voilà. alors qu'un tablier, c'est quand même fait pour, pour se protéger. Mais enfin bon. Donc, bien, miel... c'est Ravileux de Clou de c'est fini, mais n'hésitez pas à euh, l'appliquer euh, l'appliquer sur, sur la gorge, sur euh, le plexus solaire ou, ou sur bouche. les gencives en bain de bouche. Euh, N'hésitez pas, c'est un super analgésique, euh, anti-inflammatoire et anti-douleur. Le temps tourne, Mathilde, et on va devoir continuer avec cette troisième recette aujourd'hui pour euh, pour voir euh, comment reprendre du tonus et de la forme pendant l'hiver. Donc on a voilà. vu euh, le pipi de dragon, la recette pipi de dragon que vous retrouverez en replay quand soleil like sera terminé. On a voilà. vu le clou de girofle. Et maintenant, on va conduire, on va conduire. <rire> je mélange en même temps avec les, euh, les commentaires. On va continuer euh, sur la troisième recette. Et cette fois, c'est plutôt quand on est malade, quand on a un rhume, quand on tousse, quand on n'est pas bien. et quand Tout à on... fait. Mais qu'on peut aller voir le médecin. Quand même, on ne dit pas qu'on peut aller voir le médecin. Mais avant d'aller voir le médecin, vous pouvez essayer ça chez vous. Ça va déjà vous donner un, un petit coup de, de boost. C'est très simple. On le fait avec voilà. des ingrédients à la maison. Et c'est Et c'est super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors il y en a qui vont dire Berk, ça, ça un, repousse un peu, etc. Mais c'est pas si terrible que ça, Apprendre une cuillère... Tous les soirs, pas le matin, évitez, plutôt le soir. Ce que vous allez faire, c'est un mélange de miel de thym, de miel et d'oignon blanc. En fait, vous allez faire macérer l'oignon blanc dans le miel. Et ça va vous faire un sirop contre la toux. Et alors, il y, y a une autre, il y a une recette aussi qui, où on peut le faire en cataplasme. Okay. Oui. Et qu'on pose comme ça sur le front et quand on a de la fièvre. Ah, ah d'accord. Je ne la connaissais pas, mmh. je pensais à un cataplasme pour soigner... Euh... Pour soigner une blessure. Non, bah, sûrement, que, bah, hein. la dernière fois, j'avais de la fièvre oui. et j'ai fait ça, bah, ça marche. Ce n'est pas, pas agréable du tout à l'odeur. Le thym, l'oignon, le, on peut mettre de l'ail aussi. D'accord, oui. L'ail, c'est un super et, euh, aliment dont on ne va pas parler euh, aujourd'hui, mais, euh, mais, mais qui est vraiment super. Il faut manger une gousse d'ail par jour, normalement, une gousse d'ail ouais. fraîche par jour. Ça, ça nettoie, c'est antiseptique. Exactement. C'est comme ça qu'on se tient en... l'oignon avec Je du thym et, et du vinaigre blanc, nous dit William Isabelle, avec du vinaigre blanc pour le cataplasme. Alors, ah oui, pour le cataplasme, d'accord. Je veux <rire> voir la tête de Sacha quand Parce il va, va la goûter. Voici, la La boisson. Ah bah ça, ça, dit ça <rire> Stella Osso qui nous dit, je veux voir la tête de Sacha quand il va goûter. Super, oui. merci à vous qui, euh, <rire> qui poussez le fait que Mathilde m'utilise <rire> pour essayer ses recettes. Stella connaît bien, euh, connaît bien les, euh, le système. Ouais. Euh, Cathy, alors. alors attends, avant que tu oui. commences, on va juste dire au revoir à Cathy qui était sur ce live avec nous et qui nous dit, bon, Salut, je vais au Cathy. boulot en super forme avec ses recettes. Donc, euh, bon après-midi, euh, travaille bon bien, après -midi. Cathy. Bon et, courage euh, pour le travail et puis à bientôt alors sur un nouveau live. Et Eric nous dit aussi merci à vous pour votre bonne humeur. Merci, Donc, on, Eric. On peut continuer avec cette recette. On continue. Alors, je vais couper un oignon blanc. Alors, l'oignon blanc, pourquoi l oignon blanc et pas jaune C'est parce que l'oignon blanc contient plus d'acide salicylique. Oh Voilà. Très bon pour le système immunitaire. Alors, tu as bien réalisé tes fiches quand tu me regardes Exactement. avec ça. Exactement <rire> Alors, euh, comment couper un oignon sans pleurer Ah, allez, deux en un. Tiens, voilà. on fait une chronique. C'est parti. Alors, vous coupez vous coupez l'extrémité, le, mais vous gardez l'autre extrémité euh, intacte. Ensuite, c'est un chef cuisinier qui m'a donné cette astuce. Donc, on fait quoi On tourne tu tournes En fait, oui, vous coupez en tournant, voilà, mmh. afin de garder toujours cette partie-là intacte. Ouais, on le compartimente, quoi. Voilà, parce qu'en fait, le fait de couper l'oignon, mmh. f... c'est ça qui dégage le gaz euh, lacrymogène, en fait. On dirait, on, on dirait que si tu l'ouvres, tu pourrais l'ouvrir, ça ferait une fleur de, de lotus. Si hein. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. <rire> okay. Alors, voilà, voilà, que je l'ai coupé comme ça. Donc, on est d'accord, ça, ça, c'est maintenu et là, c'est découpé. Maintenant, je vais couper horizontalement l'oignon. Vous voyez, attends, euh, pas de pleurs. Hein. Non, pas de pleurs. Pas de pleurs. <rire> euh, <tadaan> <rire> ce plan. <rire> Alors, euh, Stella, Stéphanie qui nous dit, Mathilde, ce n'est pas, euh, pas Stella, c'est Stéphanie. Ce que tu as dit, Stella, elle connaît bien le, le système pour, euh, pour faire goûter les trucs ah, à sa femme. Donc, ce n'est pas Stéphanie, c'est bah Stéphanie. oui, Stéphanie qui est, qui, est très, euh, qui est très active sur le comptoir de la débrouille et que je remercie au passage. Et on Ça nous a dit... plein de bons plans. Sarah qui nous dit, la vue est surprenable sur euh, de la cuisine. La vue vu c'est le de la cuisine et on a, ben on, a on a aussi la vue, d'un vieux on a vu du salon, il ah, hein, y a plein de choses, ah. non mais c'est parce que c'est un nouveau salon, avant vous n'avez pas les chroniques ici, oui, c'est un tout nouveau salon. Euh, les voisins chez mes parents mangent tous une gousse d'ail par jour que ce soit dans les soupes ou autres, euh, ils ont tous 94, l'ail a le secret de la vie et de la bonne santé. Nous dit euh, Michel Jacques qui nous suit depuis tout à l'heure. Voilà, on parlait de l'ail, euh, il faut euh, tout à il fait. Faut continuer. Et euh, alors Nicolas, là, on qui parle te pas dit, de... oui. attention à tes doigts quand tu coupes. Oui, merci, tout Nicolas. Tes... <rire> euh, là, on parle pas d'ail, on parle d'oignon, mais c'est vrai que alors il y a des recettes euh, de mélange miel de thym, oignon blanc euh, et, et ail. Euh, J'en ai parlé avec une naturopathe qui m'a dit s'il y a de l'oignon blanc, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'ail. Parce que les deux sont antiseptiques. Voilà, euh, même... j'ai fait l'impasse sur l'ail, euh, sachant que Sacha va déjà un peu... Euh, un peu souffrir, c'est très de dire. Ouais, c'est ouais, pour ouais. ça que je recommande cette recette plutôt le soir. Ah ouais. euh, le soir, parce que boire, enfin, manger un oignon le matin euh, pour mmh. aller, avant de partir au travail, ça peut euh, vous créer des problèmes euh, avec vos collègues, hein, tout simplement. Oui, ça crée, des, ça crée des, des, des, des problèmes de type... Euh, social. Social. Hmm voilà. Boire un bon jus d'oignon. Bon <rire> Donc, nous avons découpé l'oignon. Voilà. Nous avons tout découpé. Maintenant, je vais prendre l'équivalent. Je n'ai pas de cuillère à soupe. La fameuse cuillère de, du citron de tout à l'heure, peut-être. Une cuillère à soupe d'oignon. Voilà. Que je vais mettre dans ce bocal. Voilà. OK. C'est tout. C'est tout. Bon, bah on, va cuisiner, on va cuisiner avec des oignons hein, ce midi, je sors. Exactement. Hop, euh, alors, voilà, on a ce bocal. soupe. Et on va rajouter du miel. Du miel, alors, vous pouvez utiliser n'importe quel miel, mais le mieux, c'est évidemment le miel de thym. Hein voilà. Ah, parce que du coup, ah bah oui, miel de thym. Et tu rajoutes du thym en plus Non. Ah, c'est juste miel de thym. Miel de thym. Oh. Miel de thym, oignons blanc pour ouais, blanc, moi j'ai vu tu rajoutais du thym en plus, non c'est du miel de thym Oui Ok, parce que moi quand je fais ce genre de choses, je le fais avec du thym. Ben bah, ça peut être très tu bien peux aussi, tu peux mettre directement du thym. Vous pouvez faire des, si des tisanes aussi au thym, ouais. c'est un très bon ingrédient. Alors, alors là tu as quand même mis, donc tu mets l'équivalent, euh, une dose d'oignon, une dose de miel. Non, une dose d'oignon, trois doses de miel. Mais ça fait, euh, euh, ok. Donc j'ai fait une cuillère, ah ben bah non j'ai utilisé... Si ah, oui oui, une cuillère d'oignon, de... cuillère trois cuillères de miel. Autant voilà, c'est ça, exactement. Je mélange le tout. Et comme c'est du miel, ça ne, ça ne périt pas, ça, ne, ça, ne, enfin ça, ça, se, con, ça se conserve longtemps. Et euh, vous pouvez conserver ça, euh, toute la durée du miel, hein, bien sûr. Donc, c'est au, euh, au réfrigérateur. Et ça remplace le sirop. Pour la tout. bio qui nous dit bonjour et euh, Clémentine qui, faut dit faut pas, euh, qui nous dit qu'il ne faut pas embrasser euh, son chéri après avoir vu cette recette. C'est ça, bon le mieux c'est quand même de la prendre le soir, euh, après euh, après, euh, voilà, tout, tout, après la routine du, du soir. D'après l'avoir mangé. Voilà. Donc continuons. <rire> Donc notre mélange oignon euh, oignon blanc, euh, miel de thym est fini. Ouais. C'est tout, ah ouais C'est tout, en fait. C'est aussi ah, simple ça. Ah tu mets pas d'eau, rien, c'est juste. Rien. Ah. Oh non, bah, mais qu'est-ce que je vais, je vais plus manger C'est croqu... simple. Je vais croquer l'oignon dans le... Mmh. Mmh. Donc voilà. Mmh. Oh Et non. cette recette, vous pouvez la, vous pouvez la, la, la conserver au réfrigérateur indéfiniment. C'est du miel. Ça se conserve très très longtemps. Ok, c'est parti. Sarah euh, rigole parce que tu nous as dit après la routine du soir. Elle met des petits emojis rigolos, rigolos, rigolos. D'accord. Euh, il faut avoir un bon plan de travail pour faire ses recettes. Et oui, il est magnifique ce plan de travail. Un oui. beau plan de travail en, en bois. J'essaie de changer de sujet. Je me dis peut-être que tu vas oublier, que je dois le hey Allez Sacha. Avec... Sacha, as un petit... tu tousses un peu en ce moment. <rire> oui, je tousse vraiment. Hein tu n'es pas très en forme. <rire> non, mais c'est vrai que j'avais besoin de me remettre un petit peu. Hein, tu mets vraiment des, des morceaux d'oignons en plus. Ouais. Ah oui. Je mange... Et voilà. Mmh. Ça adoucit beaucoup avec le miel. Ça se marie vachement bien. Eh et ben, et ben, voilà. C'est super bon. Eh ben, tu prends en ça vrai, tous les matins. Non, moi, j'adore l'oignon. Sacha est un fin gourmet, il hein, faut non le mais, savoir. Moi, j'adore l'oignon. Je mets de l'oignon partout dans mes plats, de l'ail ou de l'échalote, en tout cas. Donc, j'aime bien le goût de l'oignon. Il est midi, c'est un peu l'heure de manger. Là, tu me donnes de l'oignon et du miel. Je te dis, euh, goût. C'est vachement donc, bon, ça les... marche, en tout cas c'est bon, ça va, c'est pas Tous les soirs, vous prenez une cuillère à soupe de ce sirop-là, donc mélange euh, oignon blanc et euh, miel de thym. Ouf. Le soir, hein, pas le matin, je vous répète ça, pour ne pas avoir de problème avec vos collègues. Et, euh, et puis c'est parti, comme ça vous avez la pêche tout, tout l'hiver, euh, et vous pouvez passer euh, cette saison euh, avec sérénité. Et boost Alors on a Jean-Pierre qui nous dit, l'eau du robinet c'est du poison à long terme. Alors à quoi bon utiliser des citrons bio Vous devriez utiliser un entonnoir pour diluer le mixage dans la bouteille. Tadada, vide avec l'eau chaude, minérale. Vous devriez au moins passer au vinaigre ce que vous ramassez sur le sol et attacher vos cheveux afin hein, de donner l'exemple de l'hygiène. Autrement, c'est avec grand plaisir de vous suivre. Euh, eh bien, merci pour tous prochaine... Non mais c'est Alors... vrai, la prochaine fois on mettra euh, une charlotte. Et euh, on passera un coup de euh, un coup de vinaigre blanc dès qu'on fera tomber un aliment. D'accord. On le on le on le on le note. En revanche, euh, je voudrais insister sur l'eau du robinet. Euh, il, y eu certains... il y a un super article, il y a un super article dans le Figaro. Un super long format, euh, un grand article très très bien documenté d'Hélène Pagési. Ah non, Hélène Pagési. Hélène Pagési que vous pouvez retrouver sur le Figaro.fr. Il s'appelle euh, l'eau du robinet est-elle dangereuse ou faut-il avoir peur de l'eau du robinet quelque mm. chose comme ça. Très bien documenté et on peut voir que c'est par région en fait qu'il faut faire attention ou non. Nous sommes à Paris, euh, elle, est, elle est bien, euh, bien, bien traitée. Ça dépend vraiment des régions. Ok, le miel est le seul produit qui n'a pas de péremption. C'est un antibiotique préconisé même pour les diabétiques. C'est un médicament, nous dit Michel Chac, qui connaît beaucoup de choses sur les bons plans qu'on a partagé aujourd'hui. Bravo, Eric nous dit, le thym est l'une des rares plantes capables de tuer le virus de la grippe. Bah, « Faites des infusions au thym, buvez du thym, mangez du miel de thym avec de l'oignon, en plus c'est délicieux. Effet immédiat, euh, nous dit William Isabelle, Sacha a une voix bien plus claire. » Ah, et ben voilà. Et voilà. Bah, je crois qu'on est arrivé euh, au terme de ce live qui était sur Facebook et sur le figaro.fr. Vous pouvez retrouver euh, sur le replay de ce live euh, des commentaires et les, les recettes que tu vas mettre. C'est ça. Je vais vous mettre toutes les recettes sur le comptoir de la débrouille. Et dans les commentaires, là, que vous, vous allez, euh, que vous allez voir. Si jamais vous avez envie de continuer à vivre euh, bah, ces petits moments d'échange, de partage, mais qui ne soient pas forcément en, en live, en direct, mais aussi en vidéo, ou en texte, ou en écrit, c'est très, très simple. Il suffit d'aller sur Facebook et vous tapez... Les bons plans de Mathilde. Ou... Le comptoir de la débrouille. Vous cliquez sur « Rejoindre le groupe », vous serez accepté par Mathilde, elle-même accueillie euh, avec à le sourire. bras ouverts et euh, vous pourrez échanger euh, toutes, euh, bah, toutes euh, vos, vos, vos trucs, et astuces, voilà. euh, vos petites recettes. L'idée, c'est vraiment d'échanger. Hein. J'en apporte, euh, j'apporte autant d'astuces que vous. Donc euh, on, on mélange le tout et ça fait un super, un super groupe euh, hyper bienveillant et hyper accueillant. Merci à Nicolas qui nous dit bravo et merci. Merci à, à Stéphanie, Stéphanie. Euh, qui nous dit euh, merci. Sarah qui est diététiste parce qu'elle dit déjà, c'est déjà fini. Mais en tout cas, c'est grâce à vous que euh, ce format existe. Parce qu'on est en totale interactivité avec vous, qu'on peut échanger, et c'est ça qui fait vivre, c'est ça qui fait vivre ce format. Euh, merci aussi aux personnes qui, qui critiquent, hein, qui donnent qui donnent leur avis, comme tout à l'heure. On en entend pas trop ça. Non mais la <rire> non, mais non. La, la, la Charlotte, c'est important hein, et s'attacher les cheveux. Tout on nous prend Pour pour la prochaine fois et surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder en live, eh ben vous pouvez venir dire, ah ben on pourrait parler de ce thème, etc. Vous envoyez oui. des messages sur le comptoir de La Débrouille. N'hésitez pas à nous demander de, de, les sujets que, que vous voulez qu'on traite. Ça sera plus simple pour tout le monde. Et puis, on vous souhaite un on vous souhaite un très, euh, un très, une très belle journée. Il y a un très le long message. Tu veux qu'on le, qu on le, on le, on le lit Allez, pour la fin. Alors, euh, on va lire ce long message pour clôturer ce live. « Tous les jours, n'oublions pas les talents autour de nous qui font preuve d'imagination fertile à ce que nous vivons avec les arts. Ces derniers témoignent que la photographie, l'œuvre de la confection artisanale, cinéma, théâtre, coiffure, écriture, peinture, Sculpture, architecture, musique, gastronomie, danse, style, joaillerie, euh, les arts en général. Etc. Les artistes sont tous des inspirateurs et créateurs qui ont toujours contribué à l'évolution positive du monde. Congrats! Je crois que ça veut dire que tu es une artiste. Toi aussi, Sacha peut-être des artistes. Et eh ben soyez des artistes et soyez de bonne humeur pour ce week-end que vous allez passer et en bonne santé. N'oubliez pas de re-regarder ce live, vous relire toutes les astuces si vous n'avez pas réussi à les retenir. Et d'apprendre par cœur. Voilà, d'apprendre par cœur, de le diffuser à vos amis, partagez cette vidéo, mettez des likes et donnez les recettes. Euh, et puis euh, on vous dit à bientôt à sur lefigaro.fr avec tes chroniques qu'on va continuer de tourner. Salut. Et voilà. Salut, salut.